vu Qu'avons-nous vu qu'est ce qui nous attend avec cette saison on comprend rien moi je comprends rien ça fait tellement longtemps j'ai pas été habitué à ça hein une, une domination totale une envie totale de tout le monde Il y en a pas un qui donc euh, voilà donc là on va se faire un, un petit un petit truc un petit audio premier audio de, de la saison voilà où On va pouvoir euh, intervenir avec chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent parler un petit peu de moi, de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. Oh, on a eu quelques notifications au sein du club avec des recrutements, des départs, des gens qui doivent partir mais qui ne veulent toujours pas partir, des gens qui resteront ou qui ne resteront pas. Des jeunes qui sont intervenus aujourd'hui, qui interviendront demain. Euh, Messi qui veut essayer de récupérer un nouveau ballon d'or, ce connard. Et Neymar, et puis Mbappé qui n'est même pas là. Voilà. Donc, euh, bienvenue à vous. Hein. Si tu es euh, en direct avec moi-même sur euh, l'audio, je te demande de liker. Envoie des likes. Tant qu'il n'y aura pas de likes, je déciderai de ne pas continuer ce euh, audio euh, euh, vocal de moi-même. Donc, un maximum de likes pour toutes les personnes qui sont là, un maximum de likes pour euh, le divertissement qui va se préparer cette saison. Donc, voilà. Ah, là, je vois des likes. Là, vous me donnez envie de dialoguer avec vous. Le coach, a.k.a. Jean-Claude Mokka, est prêt à parler des likes, des likes, à envoyer des étoiles. Si tu es quelqu'un d'étoilé, tu es un chef étoilé, Envoyer un maximum d'étoiles. Tant que je n'aurai pas un maximum d'étoiles et de likes, je déciderai d'interrompre tout de suite cet audio alors que je sais que vous avez envie de parler. Je sais que vous... Oui, je suis un bâtard. Oui, c'est moi qui ai le contrôle de mon divertissement. Un maximum de likes, un maximum d'étoiles. Pensez Star Wars hein, qui nous ont flingué euh, la saga depuis Rogue One. Il n'y a rien du tout. Donc, euh, essayons de promouvoir euh, les étoiles. « Allez, je vois pas d'étoiles, je vois des likes, je vois des likes, je vois des likes, mais il n'y a pas d'étoiles. » Des gens qui veulent intervenir, vous n'interviendrez pas tant que j'ai pas mes étoiles. Voilà. Hein? Parce que le divertissement, c'est un boulot. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Les gens pensent que nous sommes des divertisseurs euh, euh, nonchalants. Je refuse ça. Donc là, il y a un maximum de likes. On va pouvoir commencer à dialoguer parce que je sais que vous avez envie de parler. Je sais que vous avez envie de dire des trucs de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, qui est en train de se confirmer aujourd'hui. Est-ce que ça se confirmera demain Nous ne savons point. Voilà. Alors, des personnes sont prêtes à intervenir. Je vais vous donner la parole. Si vous avez des téléphones qui marchent, je vous demande de vérifier vos smartphones, vos ordinateurs ou autres euh, appareils pour pouvoir te loguer avec moi. Sinon, ça ne sert à rien d'intervenir. Voilà. Oh, mais ce n'est pas possible. Alino, comment vas-tu, Alino Allô Écoute, ça va bien, ça va bien. Bon, ah, là, toi, je suis à en joie, te... là. Tu nous appelles d'où, Anino Bah de Bruxelles. De Bruxelles, parce que ceux qui ne savent pas, je suis en train de parler avec mon grand cousin. C'est mon <rire> grand cousin qui est là au téléphone, qui est là en même temps en train de vous répondre tout de suite de Bruxelles. Comment vas-tu, Anino, depuis Écoute, ça va bien, ça va bien. Là, franchement, je suis, je suis aux anges, là. Pour quelle raison Ben, bah, enfin, on voit du jeu. Enfin. Oh là là, c'est pas possible. C'est la galerie. On revient de l'enfer. On revient d'un espace-temps où nous étions dans, dans le trou noir total. Je te jure, je te jure, c'est incroyable. Tu as regardé incroyable. le match la semaine dernière Bah oui, évidemment. Qu Est-ce que, as... Est que tu t'es dit ouais ils se, il se, il se, il se foutent de nous C'était parce qu'ils sont dans un autre pays, ils font genre qu'ils sont bons euh... Non, non, Toi non, Je me suis dit, bah, je me suis dit, écoute, c'est intéressant, c'est non, euh... ok. Ouais. Oui, euh, je me suis dit bon. Essayons de voir le prochain match. Uh -huh. Et là, aujourd'hui, à Clermont, OK, c'est Clermont, mais quand même… Uh -huh. euh... Mais regarde, moi, c'est ce que je disais dans le débrief tout à l'heure, c'est que face à des équipes euh, sur le papier plus inférieures à nous, on n'arrivait même pas à mettre du jeu. On gagnait… On Exactement. Avec Exactement. des individualités, tu vois. L'année dernière, pour le premier match contre toi, on a galéré. Il faut que ce soit Akimi qui nous sauve à la, à la 150e minute. C'était là honte il n'y avait pas de jeu. Exact. Là, exact. dès le départ… Tout le monde est impliqué, tout le monde fait des courses, même Messi. Qu'est-ce que tu as pensé de Lionel Messi-Aldo Même Messi, à mais, mais si, j ai, j ai, mais on a retrouvé le, le Messi du Barça. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable. Incroyable. Il moins est là, il, fait, il, il défend même parfois. Mais non, oui, c'est bien. Mais il a récupéré au moins 3-4 ballons dans les pieds d'adversaires. Tu vois Et, Et des passes, juste, que... des passes, juste, des passes enfin, juste, enfin, il fait les passes, euh, dans, il dans, dans bon des passes dans le bon tempo. Il a, je ne sais pas combien de réussis il a eu, il faut regarder les statistiques, mais il a réussi des dribbles oui, il a effacé oui, des joueurs, oui. il a mis un petit point exact. à notre dernier match. Exact, exact. Un message de gala, ça nous fait extrêmement plaisir. Est-ce que c'est le discours de Galtier qui le change Est-ce que c'était le, le, la fin avec le Barça qui l'a tellement traumatisé qu'il ne voulait pas que Moi, je l'ai vu comme on le sait tous que PSG, c'était un petit peu un mariage forcé, parce que c'était un des seuls en Europe capable de s'aligner sur son salaire. Et on le voyait sur le terrain, il était malheureux, le gars, malheureux. Mais là... Il était malheureux, mais en même temps, là, il, il a fait toute la préparation avec l'équipe. C'est important, ça quand même. C'est important, c'est vrai. Et euh, c'était un des premiers à, à revenir de vacances avec Neymar. Hein. Donc euh, là, on, on, on, sens, on sent qu'il y a la Coupe du Monde. Où, à la fin de l'année, là, on sent qu'ils sont concernés. Donc est-ce que toi tu penses c'est par rapport juste par rapport à la Coupe du Monde ou c'est leur ego de footballeur ils se sont tellement fait critiquer qu'ils font qu'ils se réveillent aujourd'hui les deux les deux non les deux d'abord Neymar c'est sûr parce que un moment on a voulu le le le bazarder là on a voulu le vendre et là il était un peu blessé là il dit vous allez voir il a été vif là eh ben, tant mieux, tant mieux et j'espère vraiment que Galtier va pouvoir les, les, les mettre vraiment dans le projet pendant toute la saison, pas juste Coupe du Monde finie, ils arrivent en février cramés et puis ils s'en battent les reins et tout ça, parce qu'il y aura... Non des mais, mais déjà être... je vois qu'il fait, il fait plein de changements, il, voilà, il, mm -hmm. il fait les cinq changements enfin, parce que notre, ouais. notre ami Mauricio, je l'aimais bien, mais à un moment donné, t'attends quoi la 80e pour faire ton changement, attends, à un moment mais donné... Il euh, un voilà. planteur de café lui lui, il était dans, dans le café, voilà. c'est ça, ça dans lequel lui, quand tu le voyais marcher, il pensait à ses plantations de café en Argentine, c'est tout Lui, il pensait Arabica, il pensait euh, tout ça. Voilà. Je ne veux plus entendre parler veux. de ce mec-là parce qu'il avait un effectif similaire et il n'a pas su les, les, les, les, les concerner dans le projet, malheureusement. Galcey un monde... très bon entraîneur, moi je le suis depuis longtemps, j'adore ce qu'il fait, c'est partout où il est passé. On lui avait mis une équipe de merde à Saint-Etienne. Et il a réussi à les ramener 3, 5e, 4e. On a vu ce qu'il a fait. Il nous a volé un championnat avec une équipe ouais. qui, qui ne donnait pas du tout l'air d'eux. Et là, on lui a donné une équipe, on lui a donné la sulfateuse. Il va tuer des gens. Je pense qu'avec l'équipe qu'il a, il va tuer des gens. J'ai peur, peur que maintenant, ça tourne tellement bien. Si on rajoute, si, si on rajoute 180... Ça, ça... Que... Si, regarde, tu sais pourquoi ça va marcher? Parce que pour -moi. lui il manquait la profondeur dans le. Et pourtant, on a eu, on a eu de, de belles contre, tu vois, avec Nuno Mendes et Hakimi. mais mm -hmm. Pablo Sarabia, tu vois, il était là un petit peu dans les efforts défensifs, mais offensivement, à part la première passe décisive qu'il fait avec Messi, il n'était pas dans le jeu. Quand Mbappé va arriver, il y avait des moments où Messi Neymar cherchait la profondeur avec l'attaquant qui manquait que Pablo, sait pas faire, c'est pas un attaquant, tu vois qu'il mmh, mmh, va mmh. se fondre dans le moule et ça va être. En plus, ils vont... là, il va vraiment jouer en pointe. C'est pas il va jouer sur un côté, il va jouer en pointe. Il sera attaquant mmh. là où il veut être. Il va faire tous les appels qu'il faut. Je pense que ça va être très très difficile pour toutes les équipes qui vont les affronter. Tu crois, tu vois que, tu ah, crois oui. que tu crois que, tu crois que, tu crois que, ah, que Kylian oui, va jouer crois. en à côté de Neymar et Messi en oui, à oui, la place oui, oui. de. Exactement. Oui bah, tu... quand tu regardes le schéma tactique, c'est vraiment un 3-5-2 avec les trois défenseurs centraux, tu as les deux pistons sur les côtés, tu as les deux millions Vitinha et Berrattier, et juste devant, tu as Messi qui est un électron libre. Oui, mais elle ones... n'est pas dans le milieu. Moi, moi, moi je pense que c'est un 3-4-3 oui. en fait. Oui, oui, oui, c'est plus un 3-4-3, mais pas avec un vrai 9. C'est plus un 9 et 10. Ouais. Tu vois, il ouais. est vraiment… Ouais, exactement exact. avec avec la pointe oui, la pointe la, voilà. la pointe vers le bas là oui, oui, exact. Voilà. donc avec et, deux, et ouais, les, deux, ouais. les deux devants devant qui sont comme des neufs mais des faux neufs qui vont vraiment ouais. faire le jeu qui vont pouvoir finir comme Neymar et la prime, parce que des fois ils redescendaient pour demander la balle un peu plus bas des exact. fois tu le voyais dans la surface à plusieurs reprises et Mbappé va faire ce qu'il qu faut tu vois parce que Pablo bien, malheureusement au francisement on l'a pas vu en tout cas Lino grand frère merci pour ton intervention on se dit à ça bien fait bien plaisir ça fait plaisir et puis on se dit à bientôt <rire> ok a okay, bientôt. Ciao, ciao. A bientôt. Bye okay. bye. Bye bye. Donc voilà les amis. Non, je pense que Alino, si vous avez aimé l'intervention de, de, de mon grand cousin, n'hésitez pas à mettre des likes. Mettez des likes, sinon je coupe là. Là, c'est vraiment la dictature. C'est la dictature, la dictature. C'est le premier audio, je dois mettre des règles. D'accord Je serre les vis et après je dévisse. Donc, mettez des likes pour l'intervention de Alino qui nous vient de Belgique. Ouh, je vois des likes qui arrivent. Oui, mettez des likes. Envoyez des étoiles. Étoiles, nous, soyons des chefs étoilés. Pensons. Euh, Bernard Pivot, même si ça n'a rien à voir. Nous allons essayer d'avoir un nouvel intervenant par rapport euh, à ce qui vient de se passer aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer demain et par rapport à ce qui s'est passé j'aimerais parler du recrutement du Paris Saint-Germain parce qu'il s'est passé quelques petits trucs très intéressants même jusqu'à il n'y a pas longtemps avec euh, l'arrivée de Renato euh, Sanchez euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de Moukile euh, qui est rentré dans le jeu qui pourra jouer à plusieurs postes euh, sur les pistons, euh, là on l'a vu euh, défenseur central côté droit à la place de Sergio Ramos. qu'est-ce que vous pensez du petit euh, Zahir Emery, hein, le Mobutu de la jeunesse, 16 ans, auquel Christophe Galtier est en train de compter euh, dans ses plans, ou les autres euh, euh, recrues, et euh, la décrétion est en train de mettre en place M. Campos avec Galtier, avec des joueurs qui ne fouleront plus jamais un terrain parisien. Je parle bien sûr de Thilo Kerrère. Donc, si tu as envie de parler avec moi de ceci, je te demande euh, l'intervention que tu puisses dire deux, trois mots, parce que là, je, il y a des gens qui demandent à intervenir. J'appuie sur l'intervention. Ils ne veulent pas mettre leurs appareils au diapason et ça m'énerve hein, parce que vous voulez intervenir. Quand on vous donne la parole, vous n'intervenez pas. Je peux vous envoyer des malédictions incroyables euh, depuis mon poste d'ordinateur. Donc, euh, ça ne fait rien. Moi, je suis capable de parler. Je vais parler, moi, de ce que je pense un petit peu du recrutement et, et, de, et de ce qui s'ensuit. Je pense que c'est si, enfin... Il y avait des joueurs qui pensaient que le Paris Saint-Germain était un club de vacances. Si tu es d'accord avec euh, ma pensée, je te demande de liker encore une fois. Il y a des joueurs, des, des individus nocifs qui venaient ici pour traîner sur les champs élysées recruter des femelles et, et, et dormir sur le terrain. Voilà. Ou tout simplement, ils n'avaient pas le niveau espéré pour pouvoir intégrer cette, cette grande armada que nous essayons de mettre en place depuis quelques années. Voilà. Donc, c'est ce que je pense. Et avec le petit Luis Campos, là qui a fait des miracles à Monaco, qui a fait des miracles à Lille, je pense que le travail de Leonardo n'est pas à euh, cracher de toutes parts. Il a fait de grandes choses. Il nous a ramené quand même le projet euh, depuis l'ère Qatarie. Mais à un moment donné, ça s'est soufflé et je pense que Luis Campos, là, Là, des petits recours, vous avez vu le petit Rémois là, équité qui le pauvre a touché zéro ballon parce que pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si euh, ce n'est pas un ennemi, un espion. Mais on verra sur le, sur le, sur le, le fil s'il sera capable de, de, de se fondre et d'accepter un petit peu son rang euh, moindre. Parce qu'il y a Mbappé qui n'est pas encore là et qui va jouer en pointe avec les Mars, je pense. Il y a le petit Calimundo. Ah, Caligouindo, ça me fait mal parce que je pense qu'on va en partir encore dans un délire. On ne va pas vouloir le garder. Et ça, ça c'est vraiment triste. Ah, moi, je l'aime beaucoup ce petit. Donc bon, là, j'essaie de demander des interventions. Je pense qu'on va couper court à ce salon puisque je suis en train de faire un monologue. Et euh, voilà, je ne peux pas boire de l'eau toutes les cinq minutes. Donc, nous allons couper court à euh, cet audio parce que je suis content. Je vais aller dormir content. Nous allons tous dormir content. Si tu veux qu'on mette court... À, à, ce, à cet audio euh, qu'on aille dormir, envoie des likes et je voilà, même si je suis un dictateur, je suis quand même à l'écoute du peuple. Si vous voulez qu'on arrête cet audio, envoyez des likes et euh, alors on attend des likes. Hein, si je vois une vingtaine de likes, on va aller dormir. Ah, là, il n'y a pas de likes. Voilà, donc vous voulez parler, donc n'hésitez pas à demander à intervenir parce qu'il y a des personnes qui ont demandé à intervenir, mais ça ne marche pas apparemment. Ils n'ont pas compris le concept de la technologie. Donc euh, j'ai demandé des likes pour fermer cet audio mais euh, j'ai pas eu de like. c'est-à-dire vous voulez parler ou peut-être il y a des gens qui veulent m'entendre. C'est peut-être ça. Et enfin, et on en a un qui est là, Naïm, comment vas-tu Naïm Naïm Naïm. Attends. Oui, je t'attends. Allô Allô. Allô. Allô. Allô allô. Allô allô allô Naïm, tu nous entends ou tu nous entends pas Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les smartphones, parce que... Allô, Naïm Allô Branche tes écouteurs ou débranche tes écouteurs Attends. Moi, je t'entends très bien. Vous l'entendez très bien Envoyez des likes si vous l'entendez très bien, parce que peut-être qu'il eh ben, voilà, s'est déconnecté. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a été ému de ce que nous avons vu. Donc, je pense qu'il faut aller dormir, dormir avec l'esprit en paix, dormir avec le cœur léger. Et euh, attendons la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer parce que je pense qu'il y aura des grandes choses qui vont se passer cette saison. Sur ce, les amis, je vous dis bonne oui. nuit.